Au XVIIIe siècle, en Europe, une nouvelle génération de savants et hommes de lettres défend l'usage de la raison et de l'esprit critique pour faire triompher la vérité et les libertés. Selon Kant, la raison doit éclairer la société et la sortir de l'ignorance pour faire le bonheur des hommes devenus autonomes intellectuellement. Ces penseurs se donnent le nom de philosophes, ils font partie du courant de pensée dit des Lumières. Les Lumières dénoncent la monarchie absolue, la société d'ordre, et les privilèges accordés aux nobles et aux clergés. Montesquieu se prononce pour la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Rousseau pense que la loi doit être la volonté du peuple et que la division de la société en ordre est vouée à disparaître. Voltaire apparaît comme le défenseur de la tolérance religieuse et l'ennemi du fanatisme. Enfin, la liberté d'expression et d'opinion, l'égalité des droits, la liberté du commerce sont d'autres idées véhiculées par le mouvement des Lumières. Ces intellectuels diffusent leurs idées en écrivant des livres qu'ils échangent. Beaucoup participent ainsi à la grande aventure de l'Encyclopédie, une œuvre qui a la prétention d'exposer l'ensemble des connaissances dans tous les domaines. Les idées des Lumières sont échangées par les élites urbaines masculines au sein des sociétés savantes ou académies des sciences et des lettres, dont les réseaux recouvrent l'Europe. Elles sont aussi partagées au sein des loges maçonniques qui regroupent des dizaines de milliers de membres en Europe. Les salons, comme celui de Madame Geoffrin, ou encore les cafés comme le Procope, permettent également aux intellectuels de débattre. Enfin, les philosophes des Lumières voyagent en Europe et approchent les souverains européens pour les convaincre d'appliquer leurs idées. Catherine II de Russie est un des despotes éclairés du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'elle met en place des réformes favorables au progrès et à la liberté sur les conseils de Diderot.